Putain, mais où il est De quoi tu parles Le GPS, ça fait trois fois que je te le dis ah, t'as cherché dans le sac J'ai littéralement la tête dedans Ah oui. je croyais que tu étais encore en train de vomir. Je ne t'écoute même plus. Sunright, euh, il est pas radio là. FAD, non, non plus. Il est déjà sous, sous mon siège. Le dessert, le propos, non. Un petit hit ah, alors, euh, ton siège. Non plus. Ah, fais chier Attends, attends. Écoute, écoute, quoi C'est notre chanson, mec. Notre chanson. Oh, oh, monte le son, monte le son. Il reste combien de temps avant... Euh, euh, C'est quoi le nom de la ville euh, déjà Quattleton. Ouais, et, euh, il reste combien de temps avant Quattleton alors Je sais pas. Je cherche le GPS et je te rappelle que je ne le trouve pas. Hey, t'as regardé dans Oui J'ai regardé dans le sac 5000 fois dans ce putain de sac et il n'y a pas mon putain de GPS dedans <rire> Non, j'allais dire dans la boîte à gants. Ne hum. commence pas Quoi Quoi, quoi? Mais euh, ne commence pas quoi? J'aime pas ne quand. Commence tu... pas à me faire croire que je ne sais pas que tu allais dire dans le sac et que tu changes ta phrase deux secondes après pour me faire croire que tu allais pas dire ça. J'ai jamais fait ça. Tu recommences? Mais quoi? Aïe! Mais, mais, mais t'es malade, mais je conduis là! Et tu nous conduis où? Putain, ça fait des heures qu'on roule et il. Alors si tu t'étais pas endormi. Je... Je... Je... Oh. Mais t'es chiant aujourd'hui, quoi? Le GPS! Je l'entends! J'entends rien, moi. Donc 500 Putain! Tu l'as entendu là? Il est où? Entendu quoi? Le GPS! Mais. Il est pas à l'arrière! Non? Bon, tourne à droite en tout cas! Mais pourquoi? Parce que t... Putain Putain! Tu l'as dans ta poche? Mais de quoi? Ah, mais tu veux vraiment que je te fasse sauter la cervelle? Tournez à droite. Je peux tourner? Tourne! Ok. Jacob. Wilhelm je, je peux te présenter des excuses Tu peux. Excuse-moi. De quoi Ok, tu peux ranger ce revolver s'il te plaît Je peux, quand tu te seras excusé. Mais de quoi D'avoir volontairement caché le GPS dans ta poche pour me faire tourner en bourrique. Ah, tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas fait ça. Non, non Tu n'as pas fait ça. Mais non, j'ai pas fait ça. Tu n'as pas... Gaufre je... Gaufre Quoi je te suis plus, là. Des gaufres Là Un diner spécialisé en gaufres ah, une pause. Ah, oh, ça va faire du bien après une nuit de route. Gaufre, gaufre, gaufre, hey gaufre Euh, mec go. Ouais j'arrive après l'émission vrai des insultes et des gâteaux Là bas des insultes et des gâteaux Putain des insultes et des gâteaux quoi d'émission pédagogue qui enseigne la cuisine et des sons sucrés Un café Ouais Oui Alors Qu'est-ce que je vous sers. Un café, ça me suffit, merci. Je voudrais des gaufres, s'il vous plaît, mademoiselle. Accompagné d'une confiture de myrtille. Mon frère ici présent prendra aussi des gaufres et oh. un délicat sirop d'érable. Si ce n'est pas trop vous demander. Et avec ça, ce sera tout Auriez-vous l'avabilité, madame, de nous indiquer le temps restant avant la ville de... Euh, C'était quoi le bled, euh, déjà Quattleton, et rends-moi mon GPS. Quattleton Vous y êtes, mes chéris. Cottleton sur la ville du dragon. Go dragon, go dragon, yeah! Sérieusement? On y est, tu le savais, c'est ça? Quoi? Et pourquoi tu fais ça, sérieusement? Mais... Quoi? Ne commence pas avec ça, je te jure que. T'en mort, Jacob. Cette fois-ci, j'aimerais vraiment profiter de mon café, s'il te plaît. Ah, beau gaufre! Il n'y a plus de myrtille, hein? Quoi? Il n'y en a plus, il n'y en a plus! Et vous comptez y faire quelque chose? Je suis serveuse. S'il y a un problème, demande au patron. Non! Non, ma chère, vous allez vous dépêcher de courir au magasin en face et d'acheter... Jacob, tu restes assis Jacob, tu restes assis. Euh, je suis pas votre chère, hein. je J'irai nulle part. Vous avez un problème Je vais voir le patron. Non, non, tu poses tes fesses. Euh, Voyez-vous, ma chère, mon frère est un tantinet... fragile. Et Le moindre refus le met en colère, une colère que vous ne voulez surtout pas connaître. Vous voyez cela comme un choix, un simple choix. On a framboise Quoi Mais bah, confiture, on a frangoise Sérieusement C'est se passe quoi là C'est vous le patron Oui, oui. C'est quoi votre nom Franck. Écoutez les gars, moi je veux pas de problème. Si vous voulez des myrtilles, je vais où, aller... C'est Franck. demande ah, Franck, comme dans euh, euh, la ville de Quattleton, recherche pourfendeur, main de princesse en échange, plus si affinité, demandez Franck. Ah, vous êtes les pourfendeurs. Qui les demandent ah, Je dois vous avouer, pour la princesse... Euh, <rire> J'ai bluffé. Oh. Ouais, on s'en doutait un peu. C'est toujours la même histoire. 40 000, 45. Attends, Franck! 45 000, pourquoi? Pour oh. plus. Lui, Piper, il fait fuir hey. les clients. T'aurais dû t'en rendre compte. Pff, il va falloir que j'aille les chercher moi-même, ces putains de myrtilles! Mmh. Non mais, c'est quand même une des règles de base de notre business. Euh, tu la connais, on peut pas tirer sur les clients. Tu veux dire que je devais me laisser insulter Je veux simplement dire que tu aurais pu faire un compromis. Je hais les framboises. Je déteste ces sales petits fruits de merde. On dirait des œufs de poisson collés les uns aux autres par la pourriture dégoulinante qui dégagent. Le simple fait d'en parler me rend malade. Leur odeur me fait gerber. Leur couleur me donne envie de les écraser sur un panneau pour écrire... Les framboises, c'est de la merde Qu'est-ce que t'en penses Je pense que t'aurais pu prendre du sirop d'érable. Tu adores le sirop d'érable, Jacob. Ouais, c'est ça. On commence comme ça et on finit par accepter de l'héroïne à la place des Lucky Charms pour le petit-déj. <rire> c'est complètement con, comme Bon, au moins, tu l'as pas tué. Celui-là. Oh, je pense que je commence à apprendre à me maîtriser. Euh, on y est. Mais on tu y est. me félicites même pas euh, eh ben, pff, Voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise euh... Félicitations Jacob, tu as seulement tiré dans la jambe de notre client <rire> Allez, passe-moi la clé de 12. Mais je n'ai pas tué la serveuse non plus Et tu n'as pas tué la serveuse non plus, ouais. Parfois, je me demande si tu penses sincèrement ce que tu dis, ou si c'est juste ce que je veux entendre pour me calmer. Ouais. Eh ben, je me le demande aussi. Quoi <rire> qu'il en soit, j'ai réussi à négocier, non Oui, oui, oui. Et 50 000, c'était mieux que 45 000. Oui. Et, et la confiture 50 000 et un bocal de confiture de myrtille. J'adore ce boulot. Ah, le voilà. Euh, le voilà, t'es sûr Euh, comment ça Ce n'est pas il, les écailles de couleur à la base du cou. C'est une dragonne. Oh putain Je t'avais dit que 50 000, c'était un peu juste. Ok, c'est ton tour. Ah non <rire> Euh, comment ça Ah, c'est pas mon tour, c'était déjà le mien la semaine dernière. Et, et n'importe quoi, je l'ai fait deux fois de suite, c'est ton tour cette fois, et la prochaine Alors on le joue à pile au face. Ah, putain Alors, une pièce... Ah, ah tiens. Ah, ouais, tiens. Ok, pile, je gagne, face, tu perds. Ça marche. En enfin, face, ça... oh, tu perds. Ah, c'est con. Ah à chaque putain de <rire> fois. Ok, elle est vraiment pas loin, donc faudrait peut-être s'y mettre maintenant. Peuplier vivait un dragon Toute la journée dormait contre son tronc Sous ce peuplier et sous ce dragon Un trésor caché de pièces d'or en fusion Le dragon dort, le dragon dort S'il dort toute la journée, je le verrai briller Le dragon dort, le dragon dort il dort toute la journée, il pourrait peut-être m'oublier. Yeah. Sous un papier eh, dormait un dragon, seul le berçait, sa respiration en or se transformait eh, doucement le dragon, pas même ne le réveillerait. Cette chanson Le dragon dort Le dragon dort S'il dort toute la journée Je le verrai briller Le dragon dort Le dragon dort S'il dort toute la journée Il pourrait peut-être me le briller dragon dort. Le dragon dort S'il dort toute la journée Il pourrait peut-être me laisser Maintenant, Willem oh euh. Euh, Alors Ouais, euh, t'étais faux sur le deuxième couplet. Voilà, j'étais déconcentré. Par moi, évidemment. Je t'ai regardé, je savais que tu me regardais et que t'attendais que je sois faux. Quoi euh. Et du coup t'as chanté faux exprès Bah non, tu, tu m'as déconcentré. Ouais, bah la prochaine fois reste concentré, hein euh, Ça serait un poil la honte de mourir à cause d'un dragon. Euh, une dragonne, hein, ça compte un peu plus. Si, si, Jacob, pourfendeur de dragon, pourfendu par une dragonne. Oui, ça fait un peu con, j'avoue. Encore merci les gars. Tenez, il y a même un petit supplément pour vous. Oh, des gaufres Ah oh, C'est gentil, il fallait pas... Ah, je voulais aussi que vous sachiez, je vais pas porter plainte pour ma jambe. Ah oh, Faut pas m'en vouloir. Je suis de ce genre d'homme qui... qui est les framboises. Au revoir, Franck. Vous êtes de ce genre d'homme qui tient ses promesses. Si on oublie toute cette histoire de princesse, bien sûr. Au revoir, les gars. Bon, on est parti Ouais. Euh... Fait. ouais euh, je fais quoi d'elle eh ben, tu la mets avec les autres à l'arrière sous la bâche euh, un jour un jour il faudra que tu m'expliques ah. un jour petit frère et tu grouilles j'arrive euh. C'est quoi le prochain Euh... Transylva City... Une histoire de vampire hématophobe, je crois. Ah, cool Bon, ça va nous changer un peu. Euh... T'as le GPS Le quoi le... le... le... commence pas Mais commence pas quoi Enfin, je comprends je, rien. Je sais très bien que tu sais. Comme pour pile ou face, tu crois que je suis stupide ou quoi Sincèrement, t'es mon frère tu me fais un coup comme ça Travailles, Franchement Moment, il y a un moment, il avait déjà prévu voilà, hein. ce qui arriverait. Une composition un du très regretté New M. Dyson an exit and it all. See you soon, guys.